Bonjour, c'est Marie-Armène Beaulieu de Terre Sainte Magazine. Voilà quelques temps déjà que nous voulions vous proposer ce rendez-vous hebdomadaire pour vous donner des nouvelles de la Terre Sainte en deux minutes. Des nouvelles à l'image de notre magazine, réaliste et pleine d'espérance. Voici qu'il naît dans des conditions particulières, celles du confinement, le vôtre, le nôtre, en Israël et Palestine. Des nouvelles, donc. Mercredi 25 mars, le ministère israélien de la Santé a ordonné la fermeture de tous les lieux de culte. Synagogues, églises, mosquées sont donc fermées. Mais la prière s'organise. Juifs et musulmans, en respectant les règles en vigueur, pas plus de 10 personnes, deux mètres de distance, prient parfois en plein air, comme il est possible, devant leur lieu de culte. La prière des chrétiens aussi s'organise, la prière des chrétiens en famille, dans les foyers. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Sépulcre continue toute son activité. En effet, quand bien même les portes de la basilique de la résurrection sont fermées, les confessions chrétiennes qui se font enfermées à l'intérieur, tous les jours, depuis plusieurs siècles, y sont toujours présentes. Et elles maintiennent l'intégralité des, of des offices et elles nous assurent, grâce à des vidéos, que vous êtes au cœur de leur prière. La prière, c'est celle aussi que l'on peut entendre dans les rues de la vieille ville de Jérusalem. En effet, et spécialement dans le quartier chrétien, suivant la tradition en ce temps de carême, certains mettent les haut-parleurs et à fond les chants du carême de la très belle liturgie orthodoxe. La prière enfin, c'est celle du Chemin de Croix. Vendredi dernier, le custode de Terre Sainte, accompagné de cinq frères, ont fait l'intégralité du Chemin de Croix dans des rues vides. Ce sont des images stupéfiantes, des images que vous retrouverez dans le prochain numéro de Terre Sainte Magazine. N'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, retrouvez-nous sur notre site internet en mot.net et sur notre page Facebook. Vous y trouverez des nouvelles stupéfiantes, intéressantes, surprenantes. Et puis, vous y trouverez surtout cette semaine une invitation à venir prier la Semaine Sainte avec nous en Terre Sainte, mais en ligne. Ne manquez rien, nous vous attendons comme vous nous manquez. Et à très bientôt avec Terre Sainte Magazine.